Oh, la lune en plein jour. Ça, ça fait partie de l'apport d'Anouche. Le titre, c'est elle qui me l'a suggéré, même s'il est dans le texte. Ce titre est dans la pièce. Page 5. Le vent se remet à souffler dans les arbres, les feuilles se mettent à teinter une musique léger. légère si gaie et la lune elle-même apparaît en plein jour. Et la lune elle-même apparaît en plein jour. Donc moi, j'avais un autre titre qui était sonore et trébuchante, mmh. que j'aimais bien, mais... Je me suis rendu compte qu'en français, ça faisait vraiment penser à la monnaie. Et ce spectacle ne parle pas du tout de ça. Et c'est Anouche qui m'a dit « mais si tu l'appelais la lune en plein jour ». J'ai adoré ça. Parce que c'est l'opposition entre tout ce qui est la part sombre de, de sa personnalité et la lumière du jour. C'est-à-dire de mettre au soleil ce qui est à l'ombre. Et c'est de ça dont il s'agit dans le spectacle. C'est d'aller chercher dans, dans toutes nos ombres notre force de rayonnance.